Petit chic, dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je la fais un petit peu tard, donc j'espère que la luminosité n'est pas trop dégueulasse. Là, je suis trop mal mise en plus, mais bon, je me suis dit, il fallait faire cette vidéo. Je sors de TikTok, de séance TikTok, c'est pour ça que j'ai perdu du temps, mais c'est pas grave, je me suis gardée. Bref, euh, ben, j'espère que vous allez bien. Je suis super excitée de faire cette vidéo. Vous me l'avez demandé, oui, c'est vrai, c'est vrai, vous me l'avez demandé. Donc, vidéo, comme vous l'avez pu voir dans le titre, piercing au téton, astuce, tips, conseils, prix. Hum, ça fait mal, pas mal Et je regrette, pas je regrette Je vous dis tout, je vous donne tout Mais avant... Faites un petit tour sur mon Instagram, la mamiselle Fridiane, donnez de la force, abonnez-vous, on s'amuse bien, voilà, petite pub for myself, et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube, si la vidéo vous plaît et vous aide, likez s'il vous plaît, parce que bon, ça prend quand même du temps de le faire, donc euh, soutiens la Mif. La pas plus tarder, je pense que si t'es là, c'est que tu as des questions, c'est que tu es intéressé. donc euh, vas-y, reste pour la suite en vrai. Ça faisait longtemps que je devais faire cette vidéo, mais évidemment, ça fait trois mois et demi que j'ai pas tourné. Ok Donc je vais commencer euh, Je ne sais pas dans quel ordre Mais voilà je vais parler Tu prends les infos qui, Dont tu as besoin Et voilà Je Voilà Je Vomis Tu Tu ramasses c'était dégueulasse Je suis pas mal marrante Moi ces temps-ci Enfin bref Donc j'ai fait mon piercing au téton Il y a deux ans Deux Deux Deux ans Je l'ai fait avec une pote Paola Voilà Et euh, ça s'est très bien passé Très, très mal. Pire persigne. Ça, j'ai la nombrilité, téton, les oreilles. Donc, je suis vraiment pas sensible. Enfin, je veux dire, je suis pas une chuchote. Je veux dire, t'as le droit d'être une chochotte. Mais je veux dire, j'ose. C'est pas mon premier piercing. Donc, euh, si je te dis qu'il m'a fait vraiment mal, c'est qu'il m'a fait vraiment mal. J'ai eu trop mal. C'est le pire piercing. On l'a fait il y a deux ans à Bruxelles. Hyper réputable. qui ouais, soit genre... Euh Pff, incroyable, vraiment, j'ai quasiment fait tout mon piercing là-bas. Franchement, euh, top, top, top, rien à dire. On a payé 43 euros un bail comme ça, je pense, oui. Donc, on arrive sur place, on demande, où le piercing, un ou deux. Un côté, bien d'abord, parce qu'on commence par rien. Tu ne peux, peux pas, tu es fou, tu sais pas fou. Tu ne peux pas, tu ne connais pas, tu vas dire que tu dis, oh, je fais les deux. Non, on n'avait pas les thunes et puis on a dit, on va faire un côté. Moi, je fais le côté gauche, voilà. Comme ça, vous savez, vous en foutez peut-être, mais... La petite info, passage gratuit. les cadeaux. Donc voilà, petit côté gauche. J'arrive, je passe la première. Elle me fait les soins, tout ça. Bah, bah. J'ai eu tellement mal. T'es, ça J'ai pas saigné, mais ça fait tellement mal, les gars. Elle te passe le truc, tu as l'impression qu'on te déchire le tête. Je sais pas vous expliquer. Alors que je ne suis pas sensible des têtes. Et voilà, encore une autre info comme ça. Pourquoi je dis ça Mais je ne suis pas... Vraiment, je n'ai pas de sensibilité Mais je vous jure, j'ai senti, j'ai douillé ma race. Alors, je vous explique, ça dure 5 secondes. Mais tu vois, ce n'est pas 5 secondes, genre 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mais ça m'a... Et ça manique, et ça fait trop mal. Ma pote, Paola, pareil, elle a eu trop mal, elle était encore pire. Ça veut dire, elle, carrément, la barre, quand on passe, quand la personne se passait, entrer dedans, parce qu'elle a... Bon, attends, on va pas parler de cette langue, Elle a dû oh. ressortir chez bon, moi. Là, quand j'explique, vous dire des scènes d'horreur, le truc gorge, mais pas du tout. C'était quand même plus rapide et moins trash que ça. Mais elle a dû l'enlever, c'était le chaos. Ça faisait trop mal. Moi, j'ai eu trop mal. J'ai eu beaucoup trop mal. Mais après, quand c'est fait, Machin, là, le persil il est canon, trop sexy. Après, d'abord, elle t'explique les modalités, par enfin, les modalités, voilà, les soins à faire, pas faire, ce que tu peux faire, pas faire. Ça, je vais pas vous expliquer parce que bon, ça la perceuse de faire. Donc, de vous faire, quand votre perceur vous expliquera quoi. Donc voilà, c'est bien un nettoyage, tu peux mettre de la dentelle. Bon, voilà. Nous, on est sorti, on était comme ça, en marchait, on a, ça brûlait un peu. Mais au final, tu t'habitues tout, tu le sens même pas. Donc je vous dis, les huit premiers mois. Top, rien, euh, le person se porte bien, euh, tout va bien, frofro elle a un bam, tu mettais au tes... oh, j'aime, mmh. tu te sens plus, tu te sens fraîche, sexy mini, oui moi le piercing, c'est oh. dit oh, je suis là, je suis là frofro, kéloïde ah. oui j'aime moi kéloïde boule d'abord côté gauche, c'est côté gauche puis côté droite, tout est ton. Plus les deux. pu, Truc rouge. Nique ta mère. Ça, ça, ça nique sa mère. Ça veut dire quand tu as une, une petite route, ok, ça fait mal, mais ça va. Mais quand tu as le truc rouge, je ne sais pas si c'est de l'infection ou quoi, mais ça te, quand c'est rouge et que tu as du pu avec ça, ça te fait tellement mal. Je vous jure, des fois, j'étais là, j'avais mal. J'ai dit, mais ça me donnait le cancer du sang cette merde. en avoir, hein, mais bon. Je vous dis... Quand les boules rouges apparaissent... Oh, la vérité J'ai envie de te cacher ça fait trop mal, je vous jure, ça fait trop mal. Là, franchement, vous allez vous dire, mais elle est too much, mais ça fait vraiment trop mal. Je ne sais pas vous expliquer, c'est une, une douleur d'infection en fait. Ça fait trop mal. Je ne sais pas s'il y a une douleur d'infection, mais tu vois ce que je veux dire Ça faisait trop trop mal. Donc là, euh, ça fait un an du coup que ben, le pas, il va en couille, il ne il va pas bien. Il ne va pas bien. Donc un, une semaine, tout va bien. Puis le lendemain, tu as les boules. Puis le lendemain, tu as les croûtes. Puis après, tu as le puits. Mais en fait, c'est un jour, il se, il se passe la balle. à toi. Puis, vas-y, sort aujourd'hui. Non, non, croûte, vas-y, toi. Moi, je suis un peu fatiguée. « Oh les gars, oh, détente en fait, c'est moi qui ai payé, oh. c'est mais hein, qu'est-ce que t'as ?»« Oh, ça me gaffe !» Donc franchement, là, je pense à arrêter, je pense à tout arrêter. Là, là, là, j'ai envie de tout arrêter parce que oui, je suis quelqu'un de déterminé, je suis vaillante, j'aime bien euh, aller jusqu'au bout des choses, mais en fait, à un moment donné, quand ça ne veut pas, il ne faut pas forcer jusqu'au bout. Je vais faire c pour le personnage à la langue, j'ai comb combattu, j'ai com vaincu. Ah, j'ai pu me faire mon personnage à la langue. Parce que vous savez, enfin, si pour ceux qui ont subi l'histoire, je l'ai fait deux fois et tout. Allez voir la vidéo c'est cadeau. Mais là, je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais garder. Je ne pense pas que je vais le garder. Il est beau et tout, mais en fait, j'en ai marre de souffrir. Franchement, des fois, c'est chiant. Quand tu as mal, je te jure. Genre, quand j'ai été en vacances, oh, j'ai eu trop mal. J'étais en vacances euh, en France. J'ai eu trop mal cet été. Je ne sais pas si c'est à cause de l'eau, mélange au soleil. Je ne sais pas si le soleil t'a tape pas sur tes pieds et tout. Mais je ne sais pas, c'est une vibe. Le, le, le truc, il veut bronzer aussi. Il se dit, OK, c'est le moment de sortir. Qu'est-ce qui se passe en fait Je sais pas. Je vous jure, j'ai eu trop mal cette vacances. Je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe Enfin, bref, euh, ça m'a gavé Donc, je vous dis honnêtement, j je, je, je songe à arrêter. Voilà. Ben, je ne sais pas trop quoi vous dire en plus. Donc, voilà, moi, me, le personnage m'a fait vraiment mal. Euh, sur 10, douleur, euh, un bon 7 et 7,5. 8. Allez, pff, pourquoi je fais la radine 8. Un bon 8, ça m'a Donc, euh, voilà. Enfin, bref, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à poser les mots en commentaire ou alors sur mon Instagram. Donc, free Fredy. Bref, donc les chickens, je vous ai tout dit, je pense. Est-ce que j'ai des tips Ben, des tips. Franchement, réfléchissez quand même bien. Après, comme je vous dis, je dis toujours one life. Hein. moi, ça veut dire euh, oui, certes, c'est de l'argent, mais en fait, euh, je l'ai fait pour mon qui, voilà. Mais si ça me saoule, j'enlève je, je, le piercing, en fait. Donc, si vous voulez le faire, faites-le, les gars. Enfin, one life, vous n'avez pas commencé à me dire. Ah oh, mais c'est qu'un piercing, ça s'enlève hein. tu vois, limite les piercings sur le visage et tout, je peux comprendre que vous réfléchissez tout parce que ça laisse des traces visibles. Mais là, ton oreille, qu'est-ce que tu t'en fous Toi, c'est qu qu'est-ce que tu veux Enfin, ça va jamais, ça va pas te faire une série une cicatrice dégueulasse, donc tu veux le faire, fais-le, fais-le, fais-le, une vie tu as les sous, fais-les, fais-toi -les, fais kiffer. Et puis si ça te fait chier, tu enlèves, c'est tout, basta, tu vas te fais faire enlever, et puis ta vie continue en fait. faut arrêter des fois, les gens, ils se mettent des pressions pour rien, tu sais, mettant la pression, tu veux te faire, je sais pas, un, un voyage à 100 000 euros, ouais, choisis bien ta destination, mais là, tu veux te faire un personne Kiffe fais, va au bord des bons endroits, donc ça, kiffer ne veut pas dire, euh, comme je dis, one life veut pas dire euh, short life, donc, kiff. Mais fais pas, fais pas de la merde, du sens, kiffe euh, dans des bons endroits, quoi. Genre, euh, Fais-toi le, le piercing, le tatou, euh, dans un endroit propre, adéquat, qui respecte les normes hygiéniques, etc. You know what I mean. So, guys, it's finished. Euh, les gars, donc, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas à donner de la force, likez, partager. abonnez-vous. Compte Insta, Mme again and again. Follow, big up. Je vous dis à la prochaine, prochaine prochaine. Vidéo, l'ami, feu, gros bisous.